Le soleil vient de se lever, l'arc de triomphe va se faire emballer, nous on est contents de retrouver l'ami GLG. A tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 14 septembre 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro. On se donne rendez-vous trois fois par semaine, les mardis et le vendredi, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé. Et mercredi soir pour un live. Et demain, ça devrait plutôt vous plaire. Allez, parce que non, bah, pas GLG, la mini petit déjeuner et toute la journée en replay. C'était pas ça, c'était l'autre. <rire> Allez, comme toujours, on commence l'émission. Alors, pas de sponsor cette semaine, hein. Alors, on a essayé la semaine dernière, apparemment, ça n'a pas été très concluant. En même temps, je... Enfin, je... vois pas comment les morceaux de deux minutes, les gens peuvent être intéressés. C'est pas du tout la cible. Enfin bon, après, c'est leur délire, c'est leur argent et on prend. <rire> Allez comme toujours une spéciale dédicace à tous nos tipeurs, je rappelle la seule émission qui fonctionne au café Plus on a de café, plus on a d'émissions Le mois dernier on a explosé les cafés, encore une fois Donc on avait trois émissions par semaine Pour l'instant on n'a même pas dépassé le premier palier C'est <rire> à dire que le premier palier pour avoir au moins une émission par semaine on est à 65% Après peut-être que ça va bouger dès la fin du mois ou peut-être que ça ne bougera pas Et l'émission s'arrêtera là voilà, comme l'arbre de triomphe, au final un petit cadeau. on remerciera notre dernier tipeur qui est Ghost13, qui nous a fait un dernier un gros café, hein. Merci beaucoup, ça fait plaisir, encore une fois, chaque fois que vous m'offrez un café, déjà, vous soutenez l'aventure et vous participez un peu à son financement pour le mois prochain, et ensuite, chaque tipeur aura bien évidemment les vidéos 24 heures avant tout le monde, ça veut dire que j'envoie sur Tipeee, vous recevez une news Tipeee, ah, dans les news, il y a la vidéo de demain, et la vidéo après se met le lendemain en, en, en... La vidéo est non répertoriée pour vous, et elle se met demain en public. Par exemple, aujourd'hui, si vous vous faites un café, vous aurez la vidéo de demain qui sont les switch Switchbot connectés et tout, nanana. Et la vidéo sera en public demain. Donc, vous la verrez un petit peu avant tout le monde. Petit, petit cadeau s'il en fallait hein, encore une fois, en plus de la satisfaction personnelle de soutenir cette aventure incroyable. Vous pouvez également soutenir cette aventure en mettant un petit pouce en l'air. Un spécial merci à tous ceux qui mettent un petit pouce en l'air pour soutenir l'émission, encore une fois, ça permet au robot YouTube de dire, oh, il y a de la vue, il y a du pouce en l'air. Et par bah, et parfois même, il y a même des... <rire> J'ai voulu parler, prendre ma pas... ça n'a pas marché. <rire> on peut pas tout faire en même temps. Et en même temps, il mange. <rire> et il est sur les toilettes. <rire> <Voilà>. <rire> non. <rire> Donc, vous pouvez mettre un petit commentaire, encore une fois, ce que vous voulez. J'essaie de répondre, je mettre un petit cœur d'amour. S'il y a des commentaires, il y a les pouces en l'air. Et s'il y a des vues, alors là, YouTube, il adore. Et des fois, bah, il nous met un peu en avant. Et on a des vidéos qui marchent plutôt pas mal, des fois. Hein. On... on arrive, on commence à frôler, voire dépasser les 2000 vues par émission. Ce qui est bien, ce qui est quand même plutôt pas mal, il n'y a pas longtemps, on était en dessous de 1000, 1500, là on est presque à 2000, 2000, 2002, 2003, ouh, 1900, bon ça dépend, voilà, encore une fois, petit pouce en l'air, petit commentaire, et... et ça va le faire. <rire> Allez, comme toujours, on commence par les news du jour legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma youtubographie. Alors, pas eu trop trop le temps de mettre les vidéos que je regarde, quand j'en trouve des biens, des biens putaclic et tout, je les mets. Ou alors, par exemple, celle de Low Cochet, là, en mode mini-moto. C'est vraiment sympathique. En plus, le mini-monkey, ça se vend ici et tout. Enfin, bon, voilà, après 125, euh, ça ramouille un peu, euh, voilà. Mais il y a des choses à peu près un peu sympathiques, voilà. Donc, je vous mets un peu toutes les vidéos ici, vous retrouvez toutes mes vidéos, mes lives, mes tout, voilà. Toutes les vidéos que je fais, sur les trois chaînes, vous les trouverez directement ici. Et félicitations. Aussi. Oh, bon, allez, on commence par la première news du jour, puisque ça y est, <rire> enfin ça y est, je sais pas c'est pas dire c'est une bonne nouvelle, Gearbest euh, ne répond plus. Ça veut dire que si vous tapez Gearbest.com, le site est complètement down, voilà, down. Alors, ça fait depuis un petit moment que Gearbest a des problèmes. Le problème, c'est que euh, Gearbest a eu une croissance, une croissance insolente. Comme nous, d'ailleurs, grâce à Xiaomi, encore une fois, grâce aux produits Xiaomi, grâce à Internet, grâce... Ils ont une forte communauté russe qui ont gros, gros, gros misé sur l'affiliation, quitte à faire un peu du black hacking, mais qu'on fait de l'affiliation. Ça veut dire que si on vendait des produits à eux, on avait une petite commission. Alors, nous, à la belle époque, quand David était là, on a quand même bien, bien, bien cartonné en affiliation. Je vous rappelle, c'était quand même des, des affiliations à 5 chiffres par mois, en dollars. Donc, je vous ça faisait enfin, des chiffres qui étaient vraiment sympas, quoi. Et, donc, nous, on était ça. Et encore, moi, je n'avais que Skyphone et le JT Geek. Donc, j'imagine un peu euh, ceux qui avaient des réseaux beaucoup plus puissants. Et notamment, bah, tous ceux, les, beaucoup de personnes qui faisaient de l'affiliation et tout, qui ont, qui ont massacré Internet de, de liens et tout, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une vente, il y avait une commission. Et GearBest a eu une, une croissance insolente. Mais ils n'ont pas, pas, pas vu le vent tourner. Autant nous on a rapidement vu qu'une fois que Xiaomi avait disparu, que ça allait tous casser la gueule parce qu'ils étaient disponibles en Europe, eux ils sont partis dans leur croissance comme ça, dans leur engouement de dire non, non mais on est les meilleurs, on est les maîtres du monde et au lieu un peu de se remettre en question, ils sont partis là-dedans et le chiffre d'affaires s'est complètement cassé la gueule puisque nous on est passé de 5 chiffres à 3 chiffres. Quand on dit trois chiffres, malheureusement, c'est pas le premier, le premier des trois chiffres et pas le plus haut. Hein. C'est vraiment pitoyable, quoi. Je pas dire, à la fin, c'était quoi? C'était 200 balles par mois euh, en affiliation, alors qu'on euh, en faisait beaucoup plus avant. Mais voilà, encore une fois, le business, il est fait comme ça. Et ils sont partis là-dedans, ils se sont dit « Non, non, mais c'est bon, on va rebondir et tout. » Et en fait, ils n'ont pas réussi. Ils ont tenté ensuite de faire une espèce de marketplace. Ça veut dire qu'ils hébergeaient d'autres vendeurs, un peu comme Amazon, AliExpress, en disant « Bon, vous vous mettez sur notre plateforme parce qu'on a une énorme visibilité. » Et moins que « Et vous vendez sur notre plateforme. » Et dans ce cas, bah, après, euh, les clients commandent à nous, ils payent à nous, mais c'est vous qui envoyez les produits et tout. Ça, c'est valable. Le problème, c'est qu'au niveau des prix... Euh, les vendeurs ve devaient gagner leur argent, puis ils devaient prendre une commission, et les prix étaient quand même relativement élevés. Et puis Gearbest ne pouvait pas vendre les mêmes produits à moins cher. Donc, ils s'alignaient aussi un peu. Donc, les prix étaient trop élevés en comparaison à AliExpress, qui, de l'autre côté, était en pleine croissance, où les vendeurs, voire les marques, vendre directement sur AliExpress. Et ça leur permet de faire des toutes petites marges. Donc, ça a été un peu compliqué. Ils ont eu du mal. Ils étaient partis dans un engouement. Moi, j'ai déjà eu... On était déjà partenaire à Gearbest. On a déjà vu leurs leur derniers locaux, même leur avant dernier parce que les derniers est en encore plus gros. Mais après ils sont partis dans un système où les charges étaient énormes, beaucoup trop d'employés, beaucoup trop de locaux, beaucoup trop de trucs, beaucoup trop de trop de trop, et malheureusement quand t'as beaucoup trop trop trop de charges parce que t'as un empire à gérer et que les ventes ne suivent pas, c'est compliqué. Donc ça a commencé à se creuser comme ça où ils n'y arrivaient plus, ils arrivaient plus à faire leur argent. Donc ils payaient plus les affiliés parce que bah voilà, chaque argent est bon à prendre. Donc ils payaient plus même des fois même leurs employés où il y avait du retard et voilà, ils commencent à y avoir un petit peu des dettes comme ça. Ou alors ils vendaient d'abord et une fois qu'ils avaient rentré le cash, bah, il fallait qu'ils achètent les produits pour pouvoir les livrer, mais ils attendaient d'avoir des grosses commandes pour bien négocier et les commandes traînaient en longueur. Donc ça a commencé à sentir un peu le caca. Et je pense que le coup de grâce, le coup prêt, comme on dirait les plus jeunes d'entre nous, le coup prêt, je pense, viendra de la taxe européenne qui aura mis un point à tout ça. C'est-à-dire que la taxe européenne euh, compliquant vachement les choses, ça veut dire que soit c'est les vendeurs qui grognent sur leurs marges, soit ils facturent leurs euh, leur clients directement de la TVA, mais ils doivent mettre des choses en place, et puis on voit bien qu'il y a la plupart d'entre vous, quand vous essayez de commander, ça marche pas, parce que si ça vaut plus de 150 euros, ce sera à vous de payer la TVA, donc il faut que le vendeur, il soit un petit peu en synchro avec, euh, avec les, les lois européennes et les législations, et c'est devenu très très compliqué, et je pense que ça a mis un coup de grâce, hein. là début d'été, euh, ça aura mis un coup de grâce à GearBest, et là ça y est, depuis, euh, alors on m'a envoyé une news, on dit « T'as vu que GearBest est euh, sold out ?» Alors moi ça fait longtemps que je ne fais plus d'affiliation avec eux, puisque la dernière fois que j'ai demandé de payer ça a pris 3 mois, et heureusement j'ai plein de contacts chez GearBest, j'ai pu faire chier tout le monde mais euh, voilà, c'était pour pas beaucoup. Il a fallu presque trois mois pour me faire payer pas beaucoup. Donc j'imagine, euh, voilà. Alors moi, je pensais au début, je me dit peut-être qu'ils se sont fait hacker à force de, de travailler avec des, pas des hackers, mais bon, des gros, grosses personnes d'affiliation et de ne pas les payer. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont dû péter un câble aussi et ils ont dû les défoncer au niveau une bonne attaque des DOS, ou un bon hacking en règle, euh, c'est gens qui savent bien faire, il y a moyen de mettre un site non pas en rideau pendant une heure, mais un rideau tout le temps, <rire> ça veut dire, de... parce que leur site était quand même pas mal, il y avait plein de failles, donc il y avait moyen de le mettre, donc je pense qu'à mon avis, un, ils se sont fait hacker, pour de vrai, parce que, à force de faire des dettes comme ça et de ne pas payer les gens, il y a des gens que ça a dû énerver. « Ah, vous voulez pas nous payer ?» D'accord. Eh bien, ils l'ont mis en rideau. Et je pense que ça aura... Si c'est le hacking qui a mis le coup de grâce en disant « De toute façon, on s'est fait hacker, on ne va pas relancer le truc, ça va leur coûter beaucoup trop d'argent. » Et puis, de toute façon, il fallait un point... Il fallait un point à tout ça. Ou alors, bon, bah, le site, ils ont vraiment arrêté euh, comme ça en disant bon, voilà, au mois de septembre, on arrête, euh, c'est pas la peine, on est en faillite, on n'arrive pas à trouver des investisseurs. On a vu beaucoup de marques. Hein, euh, après, je ne pense pas qu'AliExpress hein, investisse là-dedans parce qu'ils ont leur propre plateforme. Mais on a vu pas mal de, de sites comme ça, comme D'Ilextrême qui a eu leur, leur beau jour. On a, on a, nous, on a connu, enfin, moi quand j'étais en Chine dans la belle époque où les smartphones ont commencé, on a connu beaucoup, beaucoup de boutiques qui ont complètement disparu parce que, voilà, il fallait, euh, il fallait suivre un peu le rythme et tout. Et je pense qu'ils ont pas su faire. Et euh, mais c'est à la chinoise, hein. en même temps, ils sont dans l'engouement, dans le rythme, euh, ils sentent pas le marché en Europe, euh, nous on a bien vu qu'une euh, fois que Xiaomi était parti, euh, 80% de notre affiliation est partie aussi, <rire> puisque vous pouvez acheter des trucs en Europe, et encore une fois, et là, la loi européenne aura vraiment fait le, le truc. Donc bon, bah, adieu Gearbest, encore un qui part, Banggood aussi a beaucoup de mal, hein. On voit, nous, je relais presque plus Banggood. La meuf de chez Banggood est partie chez Teclas. Donc c'est bien à ce qu'on a les Teclas maintenant. J'ai encore la nouvelle tablette là qui est reçue. Euh, mais voilà, elle aussi, elle a senti que de toute façon, euh, et puis moi depuis un petit moment, que la vente en ligne comme ça depuis la Chine a pris un gros coup dans la gueule déjà depuis un petit moment. Et là, c'est compliqué de vendre des trucs. Donc, vaut mieux travailler avec les marques directement et que ce soit les marques qui se disent Ah, il vaut mieux qu'on monte notre plot plateforme en Europe, que. Voilà. Vaut mieux travailler directement avec les marques, parce que qu'avec les revendeurs. Puisque les revendeurs vont avoir de plus en plus de mal Puisque n'importe quelle marque aujourd'hui peut vendre sur AliExpress Elles ouvrent un truc AliExpress Ils prennent leur marge, ils défoncent tout au niveau du prix Ils font des promos et tout donc Le business est vraiment en train de changer Et c'est un peu le... le problème du business Et surtout du business en ligne C'est qu'il faut sentir le truc Soit tu le sens, toi tu le sens pas il y a des trucs que tu sens, des trucs que tu sens pas. Moi, quand j'étais en Chine, que j'ai vu les cigarettes électroniques arriver, je me suis dit, mais ça ne marchera jamais. déjà je fumais pas. me dit, mais attends, les mecs qui vont piper comme ça dans des trucs de l'huile euh, chaude, là, ça ne marchera jamais, ton truc. Ouais, comme quoi, tu te dis, ben, bah, ça... il ne parle pas longtemps, mais ça a marché. Les mecs ont gagné du pognon. Voilà, il y a des trucs que tu sens, des trucs que tu sens pas. Et là, bon, bah eux, ils n'ont pas senti l'Europe, le... encore une fois. Donc après, bah, tant pis, hein, c'est la vie. Bon, allez, en parlant de sentir, on parlera de la marque Divoom, qui avait fait un affichage un petit peu LCD comme ça. Alors, ils ont fait une news en disant, ça y est, on va vendre sur euh, AliExpress. Voilà, le projet indi, euh, Kickstarter est fini. Alors, je ne sais pas comment ils ont levé, hein, mais euh, le projet Kickstarter est fini. Et on va vendre directement sur AliExpress d'ici la fin du mois. Alors, pour l'instant, le produit n'est pas disponible. Il sera disponible à la fin du mois. Vous pourrez trouver l'article sur le JT Geek avec le lien d'achat, puisque je crois qu'ils ne l'ont même pas référencé encore en attendant, puisque euh, bah, le produit n'est pas disponible. Mais pour ceux qui voudraient, qui auraient voulu acheter cette espèce de cadre euh, LCD qui affiche des informations du Bitcoin, de l'Ethereum, du, du ou alors euh, l'action Gearbest, et ben vous allez pouvoir acheter ça et faire un truc un peu sympa. Moi, j'aime bien, je l'ai mis dans mon décor, comme ça, c'est plutôt joli. Et oui, il sera disponible à la fin du mois sur AliExpress pour ceux qui auront loupé le Kickstarter. Voilà. Bon, on parlera également des nouveaux Humidigi Bison. alors on n'est plus en deal avec Humidigi puisque la meuf qu'on qu avait est partie et que la nouvelle on a du mal, alors euh, s'ils nous écrivent, on dira que oui on prend, mais tant qu'ils nous écrivent pas, je vais pas les relancer, c'est pas à moi d'harceler les marques pour travailler gratuitement quoi. C'est-à-dire que pour harceler les marques, pour avoir un expéré, avoir un produit, et là, ils ont l'impression, tu sais, qu'ils te donnent, quand même, on vous le donne. Donc, ils commencent à devenir un peu exigeants. puis bon, leurs produits, ne valent pas non plus, euh, ces trucs à 200 balles, c'est pas, pas déconner, quoi. C'est-à-dire, euh, après, soit nous, maintenant, la plupart du temps, on les renvoie en Chine, on voit que les fabricants pour les renvoyer, parce qu'on ne peut pas les stocker tous. Soit on arrive à les revendre, mais c'est la moitié de leur prix, parce que ce n'est pas, euh, pas des trucs de ouf. Donc, Humidizi, bison. Humidizi, bison X10 et X10 Humidigi oh, ouais. X10 et X10 Pro. Oui mais c'est le matin pour moi aussi hein. Toi tu fais le malin là. C'est 7h du matin euh, avec tes bananias là. T'es en train de tremper tes trucs. Mais moi ouais, il est aussi 10h du matin. et C'est dur hein. Euh, bon alors les téléphones, les rendus. Alors hein, officiels. officiel. On a. <rire> J'ai demandé à Nico. Il a juste traduit le communiqué de presse. On sait même plus. Voilà. On relaie l'information mais on ne fait pas plus. Euh, des téléphones, donc bien évidemment résistants, euh, là, le, celui qui sera le plus intéressant, mais non, ça sera le Pro, triple caméra, donc il faudra voir ce que ça donne. La, marque, la gamme Bison marchait quand même plutôt bien, hein. donc euh, cette version X10, encore une fois, renforcée avec grosse batterie. Alors, on est on va être sur le même châssis, le même téléphone, mais certainement avec un upgrade, processeur, CPU, enfin euh, processeur et donc j'ai GPU, la RAM, la ROM, peut-être les caméras et tout. Eh, je ne suis pas convaincu qu'on ait de grosses, grosses différences par rapport à l'autre gamme. Si on les a, on les testera. S'ils si ne nous contacte pas, on va pas on va les laisser vivre un petit peu. On a assez de, du travail. On parlera de la vidéo de dimanche avec la grosse off VPN la plus, voilà, la plus complète. Alors moi, je trouve que l'off VPN IVC est très complète parce qu'encore une fois, il y a 2 Tera de, de cloud offert. La possibilité de mettre 10 appareils, la possibilité de téléchargement, de regarder des trucs en... sur Internet avec des serveurs dédiés, le, le, le VPN fonctionne bien, euh, voilà. Donc, moi, je trouve que pour 90 centimes par mois à 10 appareils, vous avez 9 centimes par appareil, et, euh, et tout ce qu'ils peuvent proposer, c'est un bon prix. Bon, le problème, c'est que bah, ils sont sympas, les cocos, mais bon, faire une vidéo tous les mois, je pense que le cheptel d'abonnés qu'on a et qui voulait le prendre, l'ont prix déjà Déjà, beaucoup me disent « Moi, je l'ai déjà, moi aussi, c'était bien. » Donc là, je sais pas. Hier, il commence déjà à m'écrire. Euh, oh, la vidéo, elle a pas fait. Lundi, oh, la vidéo, elle a pas fait beaucoup de vues. Ah, mais c'était, dimanche. Je veux qu'il fasse beau. Puis il faut laisser le temps à la vidéo. On peut pas, pas euh, je suis pas, je jale. Moi, je fais pas un million de vues en trois jours. Si on arrive à faire dix mille vues, c'est la fête. Et si on fait dix mille vues, il va me falloir une euh, petite semaine. <rire> voilà, c'est au moins de trois jours. Le temps que ça se lance un peu là. <rire> voilà. pour... Euh, pour l'impossible est en cours, pour les miracles, il y a un peu de délai, comme dit un de mon ancien chef, voilà, et il faut un peu, voilà, donc bah après, et après, combien vont acheter, et ça, malheureusement, c'est pas mon problème, hein. moi, j'ai pris mon chèque, après, je chaque fois, il me dit, oh, c'était pas terrible, machin, voilà, bah après, il a qu'à demander, soit il demande à des petits youtubeurs, encore plus petits que moi, ça va être moins cher, mais au niveau des retombées, ce sera peut-être moins bien, ou alors, il demande à des beaucoup plus gros youtubeurs, mais bon, là, il va falloir qu'il se prépare à lâcher un... 2 pascal, au moins 1000, 1000 ou 2000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros, quoi. Voilà, on en parlera demain dans le live. C'est... Euh, voilà, plus t'as d'abonnés, plus tu factures. C'est un peu le but du jeu. Bon, on parlera également de la promo du Dream L10 Pro. Alors elle aime bien, on a, on a un petit deal avec Dreamy. Dreamy On a un petit deal avec Dreamy, non seulement parce qu'on va voir tous leurs nouveaux produits. Notamment, les nouveaux sont bien, là. Oh, le truc, à a une espèce de champouineuse, là, euh, qui nettoie le sol, qui lave, qui aspire. J'ai deux modèles et un autre truc qui arrive, là. Ouh, plein de trucs Et en fait, j'en ai de chez Dreamy, de chez des revendeurs, de chez des plateformes, de... tout, tout bien. Voilà, donc, euh, il était en promo à 322 euros. Pas mal, un bon petit prix encore une fois alors c'est des promos Amazon hein, donc euh, vous pourrez les trouver directement dessus. Moi je vous relais un peu les informations parce qu'on en dit là avec eux, on a un pack d'articles voilà, on relaie les informations, on met le code promo. Après bon ça intéresse ça intéresse pas, on vend on vend pas. C'est une grosse boîte, et encore une fois, l'intérêt de travailler aussi avec des grosses boîtes comme ça, parce qu'elles ont un budget marketing, et je pense que la meuf, elle regarde pas si j'ai vendu 1, 2, 3, 4, 5 produits. Voilà, c'est euh, de la visibilité, de la notoriété. Euh, j'ai vu qu'elle avait moi, elle avait d'autres sites et d'autres YouTubeurs et tout. Voilà, ça fait partie un peu de, du jeu, ma pauvre Lucette, et je suis content de faire partie de ce petit club. On parlera également de la montre Pagani AliExpress, la design, la PD3306, une montre chronographe de chez AliExpress, encore une fois, la Pagani Design, un mix entre les voitures Pagani et le Porsche Design, ils se sont dit il y a des voitures, alors Porsche Design, le problème c'est, voilà, Porsche, Ferrari Design, on va se faire emmerder, on va trouver une, bain Konix X, ben, Konix X c'est pas terrible, mais Pagani c'est bien Pagani Design, ils si on, on va l'appeler comme ça. La marque est un peu connue et ça leur permet de faire des jolies montres. Bon, la deuxième montre qu'on teste un petit peu pour relancer un peu cette nouvelle série de montres. Euh, avec cette Pagani Design, une montre qui vaut moins de 40 balles une review de montres, alors à mon niveau encore une fois j'y connais pas grand chose en montre j'apprends, certains auront vu, on verra ça sur Instagram, je commence à les démonter, je commence à acheter des trucs et tout, mais voilà à mon niveau mais de la review de montres, on va dire que moi quand les mecs je regarde beaucoup, je suis abonné à beaucoup de chaînes en ce moment, je crois que j'ai la petite trotteuse, Franck Sensé euh la minute machin, voilà, j'en ai plein, plein, plein, des Français, des Anglais, et souvent, c'est, voilà, euh, la montre, euh, soit les germans ils l'ont pas, <rire> ils vous font voir des photos, et quand ils vous la font voir, c'est, voilà, bon, non, le truc, c'est qu'est-ce qu'il qu -ce qu y a dedans, et moi, je veux ouvrir, qu'on voit vraiment ce qu'il y a dedans, euh, pour l'instant on est juste à l'extérieur, après j'ai commandé un truc pour dé enlever les aiguilles et tout, là vous allez voir, <rire> pour ouvrir les coffrets, enlever les aiguilles, démonter les bracelets et tout, euh, et j'ai enfin trouvé le boîtier pour pouvoir savoir si elles sont précises, à combien de temps elles vont perdre par jour et tout, donc euh, c'est en prépa, voilà, c'est en prépa, j'ai 11 montres pour l'instant euh, en review. Là c'était la deuxième, la troisième ça sera celle-là, ça sera... Alors j'ai trouvé le nom, en fait c'est pas des copies de, de Daytona, c'est des montres hommages. Vous voyez comme quoi le fait de regarder d'autres Youtubers, c'est des montres hommages, ça veut dire que bon, la Daytona elle vaut 13 000 euros neuves, elle est impossible à trouver, sur le marché de l'occasion elle est à 30 000, 30 000 euros, parce qu'il y en a tellement pas que les gens se battent. Donc ils font des montres hommages, avec les deux qu'on a vu là, la Naviforce et la Pagani Design, encore une fois. Euh, la Pagani Design est quand même livrée avec un mécanisme Seiko et un verre saphir euh, synthétique. Celle-là est quand même euh, 20, 25 euros, je crois que je l'ai payé. Elle est quand même soi-disant livrée avec rien. Et certains auront vu sur mon Instagram, quand on l'a ouvert, il y a quand même un mécanisme Epson dedans. Alors ça va dire, oui, mais Epson, ils font des imprimantes. Non, Epson, ils font aussi des mécanismes de montres. Et on est loin du mécanisme chinois tout pourri, comme on pourrait dire, ah, des mécanismes chinois. Non c'est du Epson et c'est japonais. Voilà, Alors Même si c'est pas du haut de gamme japonais, ça reste quand même d'une japonaise de marque. Et pour une montre qui vaut... Le mécanisme, il vaut presque 13, 13, 13 dollars en... si tu connais personne, si tu ne connais pas l'ouvreuse. Donc, euh, pour une montre qui vaut 24... Voilà, on parlera de tout ça. On ouvre les montres, on les regarde, on teste le Saphir. Donc là, pour l'instant, on a de quoi tester le Saphir, on a de quoi ouvrir la montre, on a quoi regarder ce qu'il y a dedans, on a quoi... Après, euh, il va y avoir un truc pour savoir si elles sont, si elles sont précises ou pas. Et j'en ai, pour l'instant... J'en ai au moins une dizaine là, déjà reçue. Et il y en a encore 2-3 qui arrivent là. Ouh Je que... Attention et ben, euh, Alors, je ne sais pas qu'on va monter en gamme. Parce qu'on fera aussi du bas de gamme. Hein, bien évidemment, on démontre à 20-30 balles. Mais il va y avoir de la montre à 150 balles. J'ai bien négocié là. Il y a de la montre à 150 balles. Négocié, là, à 150 balles euh... Ouh Presque 200 balles normalement. Mais moi, j'ai réussi à l'avoir à 150 balles. Parce que voilà... Enfin, un, un, un, un pas vrai, voilà, vous allez voir, il va y avoir des... Là, si vous aimez la montre, vous allez voir tout doucement, c'est en train de monter en niveau, même moi, ça, ça m'excite. Voilà. Je pas joui encore, mais je suis déjà bien excité. Bon, on parlera également du Honor X20, ou Honor King Kong avec son petit nom de scène. Alors oui, ça y est, j'ai basculé euh, avec le Nubia Red Magic 6S Pro, un, parce que c'est quand même un téléphone de ouf, hein. je vous ai fait la review, c'est quand même un téléphone de dingue. Deux, il fallait quand même que je change de téléphone un jour ou l'autre, et après de me dire non, mais en fait, celui-là, euh, oui, mais bon, je préfère le revendre, avoir l'argent, et quand tiens... A... Le problème, c'est qu'à toujours attendre le prochain, on change jamais. Il n'y a rien de bien qui sort. Il n'y a rien qui me plaît, là, à part le, le Samsung euh, S21 Ultra, là qui fait 6,8 pouces, qui a l'air pas mal, mais qui fait 30 000 bahts, je crois, 30 000 bahts en Thaïlande déjà. Donc, ça fait mal au cul. Celui-là, j'aurais pu ah, va, tout péter le vendre 20 000 bahts euh, en 20 fois. Enfin, il voulait encore me mettre 10 000 bahts de ma poche pour me retrouver qu'un Samsung. Voilà. Là, on est quand même un peu en partenariat avec Nubia. On va le garder un peu pour peu qu'elle revienne vers nous avec un nouveau téléphone. Voilà. On a, on a encore celui-là pour point de comparaison. C'est un très bon téléphone. Autonomie deux jours. Oh je l'ai laissé. Je l'ai enlevé la, du chargeur euh, je laissé J'ai toute une journée. Toute la nuit, je l'ai sur ma table de bureau en mode nuit, et tout hier, et hier, franchement, avec double SIM, Wi-Fi, et en utilisant normal, quoi, comme l'autre, euh, à 22h, il me restait 7% de batterie. Donc après, je l'ai mis en charge la nuit, mais voilà, presque deux jours d'autonomie, et c'est quand même un très très bon téléphone, même s'il y a plein de trucs qui me servent à rien. Encore une fois, ils me l'ont envoyé gratuitement en échange d'une review, la review a été faite. Autant le garder et avoir un très très bon téléphone. Et je mixe tout doucement euh, de mon M11 à celui-là. J'ai presque tout mis là. On est presque bien. Par contre, j'ai pas de coque... Euh, J'aimais bien mettre des trucs dans la coque là. Tu sais, les cartes de visite, les cartes de café et tout là. Là, je suis un peu emmerdé. Il n'y a, a pas de truc. Voilà, peut-être en... il faut que je trouve une solution. Donc le Honor X20 Max correspond un petit peu aussi au téléphone que j'aurais aimé avoir. Un écran, donc forcément, il sera mieux que le X20, hein, euh, et mieux que le X10. Alors, on aurait un écran de 7,2 pouces, donc hein, aussi bien, un Mediatek Dimensity 1000, une batterie de 6000 mAh, une charge rapide de 66 W, caméra arrière 48 plus 2. Voilà, donc après, on se dit, euh, est-ce qu'on aura encore mieux que ça Voilà. En théorie, ça devrait être un beau bébé, mais 7,2 pouces avec une batterie de 6000, si au niveau des photos, ils nous mettent quelque chose de bien je pourrais rechanger. -re -re -re changer <rire> Faut voir, faut voir le prix, encore une fois. C'est toujours aussi un peu besoin-vie moyen. Est-ce que j'ai besoin d'un truc qui fasse 0,4 pouces de celui de plus que là s'il faut mettre encore 500 balles au bout C'est pas le but, voilà. Donc, avoir un peu ce que va donner ce X20. On parlera également des Xiaomi Mi 11 et Mi 11T Pro qui alimentent encore une fois la nouvelle machine à fantasmes. Alors le Mi 11 Lite N, <rire> je ne sais pas. Mais les versions 11 et 11 Pro devraient arriver. Alors on parle d'une version 11 Pro avec une caméra de jusqu'à 100 voire 108 millions de pixels. Mais enfin bon, ils savent faire ça. Euh, le Mi 11T devrait proposer un écran AMOLED de 120 Hz. Donc euh, la routine, l'écran prestale sur le côté, c'est pas mal. Ça veut dire que le coût sera peut-être aussi un peu modéré. Hein le processeur Dimensity 1200, on en est vraiment bien. De la batterie 5000 mAh, 120 watts, Un triple module photo, 64 millions pixels et tout. Et euh, le 11T Pro, lui, aura exactement le même écran, la même batterie. Mais aura lui, au lieu d'avoir une caméra de 64, aura une caméra de 108. Donc après, c'est vrai que... Hé, caméra 108 millions de pixels, charge rapide 120 watts, on est au-delà des 100 à chaque fois et tout, ce qui a quand même une belle évolution. Bon, il faut attendre un peu. Moi, malheureusement, ben bah moi j'y crois plus. Je suis désolé, mais... Euh, bon, Xiaomi, euh, mon ami pour la vie jusqu'à ce qu'il se fasse remplacer par Nubia ou Honor oh mais bon ben bah, voilà une évolution du 11 alors le Mi 11 Ultra dont on a quand même pas mal fantasmé bon bah tout compte fait les retours n'ont pas été exceptionnels euh, le Mi Mix 4 là euh, tout le monde a ah, là bon bah pareil tu vois ça s'essouffle un peu ou bah, les téléphones évoluent Upgrade, mais il n'y a rien qui change. Bon, 108, oui, on connaît de la charge. 120 watts, je veux dire, là déjà 60 watts, ça charge de ouf. Celui-là, vous aurez vu, j'ai mis ma, ma vidéo sur Instagram. Quand tu le mets en, 120, en 60 watts, le ventilo, il se met dedans pour refroidir la batterie. Enfin, ça refroidit le CPU et la batterie. Ben oui, parce que 60 watts, ça chauffe sa mère déjà. 60, 120 watts, donc là, ça permet en fait, en refroidissant, de chauffer à fond les ballons tout le temps. Oui, parce que ça chauffe euh, les petits téléphones comme ça. Donc, ben oui, ça charge au-delà. On arrive à un moment où les caméras, ben, au-dessus au de 50, 60 millions de pixels au niveau de la caméra, de la charge rapide de soi. Je pense que les 60 étaient bien. Caméra 64 millions pixels ou 50 millions avec double pixel, la charge rapide 60 watts comme mon Macbook Pro, euh, batterie, bon, 6000, ça aurait été bien avec des 6, voilà, les séries du diable, voilà. Mais après, au-delà, est-ce que ça, oui, ça a un intérêt parce que ça fait fantasmer, mais malheureusement, ça se facture et on n'en a pas vraiment besoin et de mettre autant 600, 700, 800 balles dans des téléphones qui sont bah, malgré tout des téléphones, quoi. Voilà. Bon, on parlera de la review du jour, la review du nouveau... Nouvelle marque d'aspirateur, la Nitzvore. Alors, ben, putain, Nitzvore et l'application... Attends, je te le, le donne en mille. L'application, c'était Touya. <rire> Ils sont un peu russes, les gars. Hein. Nitzvor, Nitzvor voilà Et Touya, l'application... Hein, une nouvelle marque de robot aspirateur, Enfin une marque pour moi que je ne connaissais pas Ils ont quand même déjà 5 produits en lisant la vidéo Ils font des produits qui sont sympas Encore une fois il y a un prix d'accroche Et de lancement qui est plutôt sympathique On est dans la gamme des produits qu'on a déjà vu Est-ce qu'il fait mieux que d'autres dans cette gamme de prix là Non il fait 4000 PA Il a les double bac, il lave bien, il aspire bien On aura vu avec le test du café que c'était relativement propre Il fait ni mieux ni moins bien Que d'autres modèles Mais voilà il fonctionne bien, il est propre Et ça permet de rentrer un peu une nouvelle marque de robot aspirateurs et je pense que c'est un peu leur but aussi, c'est de se faire connaître en disant, on est aussi sur le marché et on a des produits qui sont plutôt sympathiques. On parlera également d'une petite news, puisque HTC, oui HTC, la marque de Taïwan, et HTC dans les années euh, iPhone, là, euh, moi j'aimais HTC, c'était la classe, hein, sous Windows, avec euh, Windows CE, avec la surcouche et tout, enfin c'était les plus gros téléphones du marché. Ils proposent une tablette, là A100, uniquement pour l'instant en Russie, avec un processeur Unisoc pour te donner un peu l'idée du délire, voilà, bon, après, c'est une tablette 300$, c'est une tablette entrée de gamme, mais bon, c'est étonnant, parce que tout le monde je pense que beaucoup comme moi, avoir vont dire, ah, ils sont encore vivants, bah, apparemment, oui, ils font de la tablette, et apparemment, sur certains marchés, il y a encore des marchés, pour des marques comme ça, où ils ont leur truc, où ils disent, voilà, peut-être, ils font une série, peut-être, ils ont dit, voilà, on va en faire 100 000 tablettes, et les 100 000 tablettes sont quasiment toutes vendues en Russie, parce qu'il y a un engouement, et ça leur permet de proposer un produit qui est, qui est insipide, hein, encore une fois, prenez un, un T-Class, ça va être mieux fini que notre petite marque chinoise Underground, mais ça reste euh, une petite tablette, euh, voilà, avec un Unisoc T618, quoi. on, on l'a déjà vu, euh, voilà, on n'a pas un souvenir impérissable. On parlera également de la news, puisque la GoPro va sortir une GoPro Hero 10, comme tous les ans, presque. Alors, nouveau processeur, nouvel écran, nouvelle stabilisation. Alors, il y a, y a quand même un marché, hein, pour, ces, euh, pour tous les gens qui font du sport et qui font de la vidéo un peu classe. Il y a quand même un marché de, chaque fois qu'il y a une nouvelle, les gens achètent aussi. Alors, ils gardent l'ancienne, mais ils achètent aussi la nouvelle, puisqu'elle apporte toujours truc trucs. Alors, c'est vrai que pour le sport, les gens qui en ont vraiment l'utilité et tout, et eh ben il y a un cheptel de renouvellement, où dès qu'elle sort, ils la rachètent. J'ai pas eu la chance, moi, de l'avoir. Certains ont vu sur Instagram hier, j'ai reçu l'Insta 360 Go 2. Franchement, elle m'a gâté. Elle m'a dit « Oui, je vous l'envoie. Ça serait bien si je pouvais avoir le pack moto-vélo. » pour faire un truc un peu sympa sur le scooter et tout et elle m'a envoyé tous les packs vous allez voir la photo de tout à l'heure oh, j'ai vu la boîte j'ai dit oh, tout ça j'ai dit vraiment c'est la fête voilà. donc c'est gratuit on a changé une review mais on a eu plein de produits on n'est pas en delay GoPro malheureusement pas encore hein, ça viendra peut-être un jour cette GoPro 10 est quand même sympa vous voyez l'écran est quand même beaucoup plus grand le processeur va être beaucoup plus puissant la batterie reste de 1720 mAh mais à mon avis on va pouvoir filmer euh, certainement euh, voilà, jusqu'à 5,3K à 60 images secondes avec un objectif de 23 millions de pixels, voilà. on est dans le mieux, hein. on est dans le mieux, si vous êtes déjà l'ancienne, la 8, la 9, à mon avis, vous n'allez pas changer, mais il y a un type de comme ça, je ne vais pas, pas dire comme, des gens, comme euh, des gens qui font des vidéos, ou qui les mettent sur les bagnoles, ou qui font des trucs un peu sympas, vont tout de suite y voir l'intérêt de dire, ah, on, veut, on a les moyens, on est prêt à mettre un petit billet, au moins on a la nouvelle, c'est sympa et tout, tout dépend de ce que tu fais de la caméra. Moi, pour mes petits vlogs, machin et tout, que je fais plus d'ailleurs, ou mes, mes petits euh, Instagram, pas vraiment besoin de mettre autant d'argent dans une vidéo, dans une caméra. j'ai pas l'utilité. Mais par contre, je serais GMK, tu vois, à Monaco, avec euh, genre les 3 Ferrari, deux Lamborghini, et 3 Mercedes. voilà Là, tu dis bon, allez, un petit investissement, ça fait plaisir, la nouvelle. Il y aura un upgrade de qualité, ça fera plaisir à la communauté. Mais il euh, y en a une suite, pas là Bon, allez, on parlera des reviews à venir. Demain, vous aurez donc tous les nouveaux produits SwitchBot avec la caméra, le capteur de porte, le détecteur de mouvement et le petit interrupteur. là. C un, en fait, c'est un petit boîtier dans lequel il y a un petit doigt qui sort comme ça. Et tu le mets sur les interrupteurs de la machine à café, tu programmes, le doigt il sort et il appuie sur le bouton. <rire> Trop bien C'est tellement génial ça que... voilà. Euh, on testera les, mu, les, mi, les MU6. Alors les MU6, c'est des écouteurs air induction. Ça veut dire, alors, Air Induction, déjà, ils sont compatibles lunettes parce que tu peux les mettre sur les côtés, ce qui est quand même déjà juste euh, exceptionnel. Et en fait, ils ont pris le principe, c'est-à-dire, les écouteurs sont dedans, ok, il y a un petit, une petite grille là, et le son sort ici. Donc en fait, tu ne le mets pas sur l'oreille, tu vois, comme ça, tu le mets devant l'oreille, donc le son sort ici, donc l'oreille reste ouverte, donc tu peux... Euh, écoutez un peu ce qui se passe voilà, Tu peux courir, tu peux entendre les oiseaux Les voitures, les klaxons, les chefs de chantier Tout ce que tu as Et tu as quand même la musique qui envoie le son vers ton oreille okay. Donc tu as le son plus l'extérieur Tu as la possibilité tu vois, de les mettre comme ça Si on parle Ah oui excuse-moi. Tu n'as pas besoin d'enlever le son Tu peux les remettre comme ça Tu peux les mettre soit beaucoup plus vers l'oreille si tu veux que du son Soit si tu veux juste un petit son en ambiance toi, Tu peux les régler comme ça Et avoir juste une petite musique comme ça C'est très très sympa Après le son n'est pas ouf, hein, on en parlera dans la review au niveau des bases, choses comme ça, mais en même temps, je l'ai mis sur ma tête hier et je me suis dit, c'est très très agréable d'avoir la possibilité d'avoir pas que du son, pas coupé dans ma bulle, mais d'avoir une espèce de petite musique d'ambiance. Ça sera la vidéo de la fin de semaine. Le Cubo Max 3, euh, on l'attend, il euh, devra arriver. Power Vision S1, l'espèce de Steadicam dans lequel il y aura une review, peut-être même un live. On l'a reçu, maintenant, il faut qu'il paye. Akazo m'a confirmé qu'ils vont m'envoyer la Akazo Brave 8, pas mal et j'ai reçu deux écouteurs comment ils s'appellent les deux, deux casques d'une marque que je ne les A30 et les A70 c'est pas Dio, c'est euh... j'ai oublié le nom <rire> j'ai oublié le nom je sais pas où c'est que je l'ai mis le, le truc ça s'appelle euh... j'ai oublié le nom ben, j'ai le nom, voilà, c'est des écouteurs, des, intra des casques, des gros casques, il y a le A30 et le A70, c'est pas Blue Dio, c'est et audio enfin je ne en me rappelle plus le nom, enfin bon, c'est pas grave, euh, avec réduction de bruit et tout, des casques pas chers, mais voilà, la review devrait tomber la semaine prochaine pour ces produits-là, j'ai également le Dreamy D9 Max, donc la version Max du Dreamy D9, donc, euh, qui est encore plus puissant, euh, plus merveilleux, ça devrait être bien. C'est long aujourd'hui Ah ouais, 32 minutes. J'ai parlé longtemps avec GearBest. Bon, on parlera bien de mon Instagram, mon pseudo, c'est Gregologique, bien évidemment. Donc, gros euh, démontage de montres en ce moment. Hein. Alors euh, déjà, les bracelets, régler les bracelets, regarder comment ça marche et tout. Ça, j'ai un peu découvert comment ça marchait avec la goupille. Donc, j'en parlerai récemment dans la review. Celui-là aussi avec les vis. Ouvrir les montres. Donc là, on est sur un truc à vis. Là-bas, on est sur un truc à clipser. Donc, j'ai acheté pas mal de boîtes euh, d'outils à 10 balles. Hein. 10-15 balles, euh, j'ai deux boîtes. C'est plutôt bien, euh, voilà, ça permet de démonter et de faire des photos pour voir un petit peu, vous voyez, celle-là, on voit bien que euh, dedans, c'est bien un Epson VX, VX9GE et tout. C'est pas trop de la... on aurait pu s'attendre à pire que ça, et euh, malgré tout, les deux montres, et il euh, y avait déjà celle-là, là, par exemple celle que je porte au poignet, il y a bien marqué dedans que euh, c'est un VK63A, voilà, donc euh, encore une fois, euh, du Japon. Même certains me disent, c'est de la merde. Bah écoute, euh, voilà. C'est pas du chinois de merde, c'est peut-être du japonais de merde, mais en théorie, il y a un, un niveau de merde qui est censé être supérieur au Japon, de tout comme ça, voilà. La montre et tout, donc je vous mets un peu toutes les reviews, le, mes expérimentations là en ce moment. IGTV, pas grand-chose, euh, je vous mets plus de stories de temps en temps. L'intérêt des stories, c'est qu'elles s'effacent se, se, au bout de 48 heures, donc comme ça, ça reste un peu entre nous. Bon, film et séries télé Ah, enfin Billion et e de retour après un an et demi d'absence J'ai regardé le dernier épisode, le saison 5 épisode 7, je cherchais, j'ai mis il n'y a plus, qu'est-ce qui se passe Non, la série avait vraiment été arrêtée, cause Covid, cause machin et tout. Alors, c'est vrai, c'est que le procureur, il, a, il est tout jeune, tout beau, sans sa barbe et tout. Et il y a eu un an et demi qui s'est passé entre les deux, quoi. C'est vraiment incroyable. C'est une de mes séries préférées. Hein. Si vous ne connaissez pas, commencez. Alors là, les, les premières saisons étaient sympas, parce que chaque épisode, il y avait une espèce de morale et tout. Puis après, ils ont vite abandonné. Ou c'est plutôt Tom et Jerry, le chat et la souris, dans le monde des... des des traders et tout. C'est une de mes séries préférées. Puis c'est toujours des rebondissements, des trucs et tout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les personnages. J'aime beaucoup la série. Et je suis extrêmement content que la saison 5 euh, reprenne enfin. Euh, je crois qu'elle était même, elle est même disponible sur Netflix, hein, il me semble. Voilà. Bon, on parlera de mon film du week-end. Kate sur Netflix. Le film euh, badass de, le, du mois, en gros, hein, sur Netflix. Bon, Kate, l'histoire d'une... Euh, alors... Oui, dès le début, si vous aimez un peu euh, Nikita, voilà. Dès le début, c'est euh, Nikita, hein, tu dis, oh là, mais ça ressemble un peu. Et jusqu'à euh, la scène du restaurant, euh, quand elle était jeune, nanana, c'est Nikita, voilà. Ah bah c'est Nikita, bon, hein, pas mal. Mais c'est un peu badass, alors moi j'ai eu un peu peur, c'est souvent, c'est les nouvelles meufs badass qui arrivent, c'est, euh, voilà. Euh, Bruce Willis c'est trop vieux, donc maintenant ils mettent une meuf parce que c'est badass, et voilà, et une gamine. Ça fait toujours un peu peur. Et en fait, non, dès le début, c'est pas mal. Elle en chie un peu des rondins de moi. Elle est un peu, elle est un peu badass. Le film a pas mal d'action. il euh, y a un bon casting. En plus, ça se passe au Japon. En plus, ça se passe dans les mêmes rues, apparemment, que Snake Ace, parce que je pense qu'ils ont les mêmes décors, là-bas, ils ne qu'un décor. Disent, on va prendre les décors de Snake Ace, c'est exactement la même chose. Hein. Pour peu qu'il y ait encore la terrasse dessus avec les lumières, c'est ils, les... ils ont les mêmes décors. C'est assez badass, c'est pas mal, on aurait aimé peut-être un cliffhanger, un retournement un peu plus sympa, ou à la fin, dire oui, peut-être qu'il pourrait y avoir une suite, euh, voilà... Donc voilà, je voulais, je veux pas vous spoiler au niveau du, mais c'est pas mal, ça se regarde bien, c'est badass, c'est, c'est trash. En plus, ça se passe tout au Japon, donc c'est très sympa. Il y a un côté où à un moment elle prend une bagnole, mais tu sais, c'est les bagnoles, enfin c'est une Furious là. C'est très, voilà, c'est très très sympa. C'est pas incroyable encore une fois, c'est fait, c'est fait à la Netflix. On voit que c'est facile, c'est facile, c'est du scénario, c'est badass, on reprend un peu des éléments qui fonctionnent, mais mais, mais de fait de prendre plein de trucs qui fonctionnent pour un truc qui n'est que Netflix pour un vendredi soir, bah pour moi, ça a fonctionné. Voilà, c'est le, le cas de le dire. Et enfin, on parlera, j'ai regardé euh, avant-hier, je crois, j'ai regardé euh, sur Netflix s'appelle Prey, ou les proies, des mecs qui partent en.. En randonnée et qui se font défoncer par un tireur d'élite là voilà donc ils essaient de s'échapper c'est ça n'a aucun intérêt <rire> ça n'a aucun intérêt c'est pas trop mal c'est un peu angoissant parce que tu sais tu sais jamais quand ils vont se faire tirer dessus et qui va mourir en premier et tout mais ça n'a aucun intérêt euh, quand on comprend qui leur tire dessus c'est c'est ridicule, et il euh, n'y a aucun retournement, dénouement, moral, rien à part l'autre, une espèce de fil rouge avec l'autre qui va se marier et tout, mais voilà. ça En plus, euh, sa femme, elle est vilaine, <rire> Il voilà. n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va, vous pouvez regarder ça si vous aimez un peu le style de chasse en forêt, euh, de proie en forêt, mais sinon, voilà, c'était pas... C'était pas exceptionnel, euh, voilà, on a regardé jusqu'au bout, mais à la fin, je me suis dit « Ouais, oui, voilà, mais bon, pourquoi pas ?» Après, on aurait toujours fait mieux, on est d'accord, mais sinon, c'était pas exceptionnel. Et bim, badaboum, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Bon, le sujet qui était un peu long, puisqu'on avait bien avant Gearbest, où je suis peut-être resté un peu longtemps là-dessus, mais c'était pas grave. Nous, on se retrouvera en live, ou live demain, mercredi, entre 18h et 19h pour vous. Comment les marques manipulent les youtubeurs Vous allez voir, j'ai préparé un gros dossier. On va voir toutes les choses que pourquoi les marques travaillent avec les youtubeurs. Quelles sont les les, les, les les manigances Et vous allez voir que c'est extrêmement d'actualité. Hein. Comment les marques manipulent les euh, les youtubeurs Il y a un truc qui est totalement à la mode. Si vous êtes abonné par exemple aux chaînes YouTube de Samsung, c'est les youtubeurs ont dit. Alors, ils font faire des, des vidéos YouTubeurs, et après, bah, comme nous on fait un YouTubeur, on dit les plus et les moins, par exemple. Alors moi, j'aime bien ça, parce que c'est le plus puissant que j'ai jamais testé Ce qui n'est pas faux, d'accord C'est le plus puissant que j'ai jamais testé, il a un écran incroyable, les caméras sont vraiment bien, et au niveau des points négatifs, nana, mais s'ils prennent que les points de positifs en disant « Hey, GLG a dit que c'est quand même le plus puissant qu'il a jamais testé !» Tu vois, alors j'ai pas encore de visibilité, mais tu prends ça avec un gros youtubeur. Waouh, wow, tu sais, si tu prends que les bons extraits et ça leur permet de manipuler et de faire des reviews. Et Samsung, c'est exactement ça. Hein voilà, on parlera également de, de la marque Never, non pas Never Settle, c'est. Euh la marque de Carl Pay là, ou pareil, voilà, disons disons des techniques qui sont appliquées que vous allez voir chez tous les youtubeurs en ce moment et tout, vous dites ah, c'est pour ça qu'ils font comme ça et tout, voilà. Donc on parlera de tous ces points-là et euh, vous verrez que c'est plutôt intéressant parce qu'il y a quand même des révélations, tu dis, ah bah ouais, ouais, c'est pour ça. Donc ça sera demain en live entre 18h et 19h, le live sera également sur Youtube et il sera en replay, si vous pouvez pas être là entre en live, mais ça permet d'être en live, de faire éventuellement des super chats, des tipis des commentaires, des pouces en l'air, des tout ça, tout ça, voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Cette émission a beaucoup trop duré. Mais bon, après, voilà, durer, euh, ils font des bons gâteaux aussi. Ouais. Et bon chocolat. <rire> C'est un bon traiteur. Bon, revenons-en à nos moutons. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous un bon mardi, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Rendez-vous demain ou aujourd'hui sur GLG Review, sinon demain sur Gigi vidéo pour le live et après, vendredi. Allez, forcément, je vous kiffe. Bonne journée. À demain, si vous le voulez bien. Bye-bye. <laughs>